randonnée du pic Saint-Loup avec euh, les deux sols qu'on survécu à la nuit précédente. <rire> L aventure quand même hein. attention marie fait l'aspect de logique de l'impossible va-t-elle survivre à cette exploration un ours va-t-elle la manger Allez. Ouais, c'est pas facile oh, Le temps ça monte un peu hein. Chanchon, impassible continuez continue d'un part, pressé, mais sûr de lui. Il arpente la montagne, tel un bouquetin en mal de cime. C'était la difficulté Pour bon, la finale quand même Toi, oh, t'aurais pu passer par là, Marie hein, T'aurais pu passer par là c est c est un vrai. petit peu plus abrupt, mais ouais, bon... Ouais. Le chemin est en dessous Non, là, il... Non, c'est... non Oh, C'est peu. C'est peu qu'il disait juste avant de tomber. Oh C'est bon. oh, plus grand que ça, mon frère.